Salut à vous Eh bien aujourd'hui, on est heureux à Brigitte de vous retrouver pour cette fois-ci un tour de magie de Jean-Pierre Valarino. Brigitte Oui, mon maman. Un petit tour de cartes, regarde. Oui. Dans un instant, je vais te laisser le choix de choisir une carte d'une manière naturelle. Quoi de plus beau que pour un magicien de rien faire et de laisser le spectateur faire. Tu prends le jeu en main. Oui. Et écoute bien ce que je vais te dire. Je vais me retourner. Oui. Tu vas euh, euh, étaler le jeu et tu vas choisir une carte que tu vas montrer au spectacle. Allez, vas-y, je ne triche pas. Tu la montres bien à la caméra. Hein. C'est bon C'est bon. Ensuite, cette carte que tu as en main, tu oui. la poses sur le dessus du jeu. Ok. Tu prends le jeu, tu coupes le jeu et tu complètes ta coupe. C'est bon. C'est bon Ouais. Alors il y a ce qu'on va faire. On va remettre les cartes ouais. dans le jeu. D'accord. Et on va mettre ça dans le petit sac. Est-ce que tu as mélangé les cartes Ah non. Ah non, alors attends, très important, super important. Tu prends le jeu et tu les mélanges. Ça, c'est super important. J'ai coupé, comme tu m'as dit. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Et regarde ce qu'on va faire. Voilà. Regarde, tiens les cartes. Et on va faire même mieux. un sac, je vous montre, vide. Est-ce qu'il est vide Mets ta main, vérifie. Oh <rire> oh, ça c'est la blague du <rire> Tu prends les cartes et, et tu les jettes dans le paquet. Comme ça Non, tu les mets dans le paquet. Bah tu dis tu les jettes. Euh... Oui, ben, c'est une façon de parler. Et tiens. Et même les tuyaux <rire> tout dedans. Et voilà. Ce que tu vas faire, ouais. tu vas prendre, regarde bien. Tu vas, prendre, tu vas tenir euh, avec tes mains euh, le sac mm -hmm. et tu vas remuer un petit peu. Oh T'as senti quelque chose là hein ah, On recommence. Si moi j'ai senti quelque chose. Ah bon mmh. Regardez. Après le mélange de brigitte. <rire> je vais plonger ma main dans les les cartes et dans les Non. Oh non. Ça quelque chose? Ben bah, il y a une carte. J'entends. Je sais pas ça. Une carte est arrivée. Oh non, c'est la mienne. Le ah bah, de cœur. C'est ta carte? Ah mais carrément, c'est pas ça. Ma... Et voilà. <rire> et bien sûr, on peut ressortir le reste du jeu parce qu'il n'y a plus rien à voir. Et tout, bien sûr, peut être donné. Franchement. À l'examen, tu peux, regarder. C'est génial, mais c'est Non, Mais carrément, alors, bluffant. Le, euh... le nouveau tour de Jean-Pierre Ballarino, je trouve que c'est vraiment une merveille. En plus, on peut faire pas mal d'effets avec. Et ben, Je suis très heureux que ça t'ait plu. Ah, mais carrément. Et si ça vous a plu à vous, bah, écoutez, c'est très simple. N'hésitez pas à liker, laissez-moi un petit commentaire. Et puis, on leur souhaite un bon week-end. Oh oui. Allez, bon week-end, à très bientôt. Ciao. Ciao.